Et Julien Benayoun nous rejoint sur ce plateau. Bonjour, Bonjour Julien. Bonjour Julien. Bonjour. Merci d'être sur le plateau donc de 01 Hebdo sur 01 TV. Vous êtes le cofondateur de l'ITA.co. Et Jérôme, On va parler gros sous... On et va découvrir ce service. <rire> on va parler, modo investissement et investissement. Comment on peut dire Responsable et solidaire, c'est ça le pitch de l'ITA Exactement. L'ITA Poico c'est une plateforme d'investissement citoyenne. L'idée, c'est de permettre à tout le monde, à partir de 100 euros, donc vraiment accessible, d'investir dans des sociétés de l'économie réelle, et équipées des entreprises qui vont favoriser la transition écologique, sociale et aussi environnementale. On est parti du constat, quand on a créé en 2015 l'activité, qui avait un... un, un un problème pour l'épargnant, monsieur et madame tout le monde, euh, de donner du sens à son épargne. Mmh, mmh. Pour autant, il y a une vraie volonté, aujourd'hui, dans la consommation, dans le temps de disponible, une volonté de euh, donner du sens d'un point de vue global, oui. et le Covid a le principe. Il faut des intérêts et du sens. Et voilà. la rentabilité qui compte aussi, quand même. Exactement. Mais la notion d'épargne, c'est plus accessible de donner du sens. On ne comprend pas trop, la Bien finance c'est assez complexe. Et nous, l'idée c'est vraiment de créer l'État pour créer un, une plateforme assez accessible, simple de compréhension, pour permettre à tout citoyen d'investir dans en, en des entreprises. Donc c'est ça le, le grand principe, on fait de la finance en circuit court dans des entreprises durables. Et donc ce qu'on propose c'est donner du sens, mais également, pas de la philanthropie, d'avoir également des intérêts oui. financiers sur le moyen-long terme. C'est pas un don, là on est d'accord, hein. c'est-à-dire que l'idée c'est que euh, je, je puisse... Euh, avoir une, ép enfin une épargne, un investissement en quelque sorte qui puisse me rapporter de l'argent, c'est ça Exactement, l'idée c'est qu'on euh, n'est pas dans une notion de, de philanthropie euh, et de ouais, don oui. de l'argent, on est dans une notion d'investissement. Alors on propose d'investir dans différentes, différents actifs, uh -huh. Alors, tous sont dans l'économie réelle. Par exemple Mais On va proposer d'investir dans des start-up, donc des entreprises qui portent une innovation pour répondre à des problèmes euh, sociaux grâce à la technologie. Et donc là on investit en actions sur des jeunes sociétés, et on espère, à un horizon 5-10 ans, réaliser une plus-value lorsqu'on va revendre les actions. D'accord. Et étant donné qu'on prend un risque assez important, il y a une réduction d'impôt de 25% du montant investi sur l'impôt à payer de l'année où l'investissement a été réalisé. En gros, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, j'investis 100 euros, je, vais avoir, je pourrais déduire 25 euros à la fin de l'année sur ma déclaration. c'est Exactement. Ça Donc mmh. en fait, mon investissement ne sera plus que de 75 euros. Exactement. Ça, c'est pour réduire votre risque. Et ensuite, on espère qu'à un horizon oui. 5-10 ans, il y ait une plus-value. Qui sera défiscalisée elle, ou pas Qui sera fiscalisée. Qui sera la fiscalisée. Plus la plus-value sera fiscalisée. À la flat tax. Okay. Ensuite, on a un deuxième actif qui, euh, on propose d'investir dans des PME, donc des entreprises qui sont déjà, déjà atteint l'équilibre économique, des PME matures. Et là, on va le faire sous forme de dette. Donc là, on a un horizon de temps entre 3 et 8 ans avec un intérêt qui est annoncé. Généralement, on est un intérêt entre 3 et 10 et là, chaque... donc, je vais investir et chaque année, j'aurai le remboursement de mon capital et un intérêt qui est payé. Donc, si jamais j'investis 1000 euros sur 5 ans, tous les ans, on va... je vais récupérer 250 euros, euh, non, 200 euros plus intérêts euh, que, que j'aurai sur cet investissement-là. Mm -hmm. et, et alors, donc, dans quel type, vous dites que c'est de l'économie réelle, quel type, dans, dans quel type d'entreprise je peux investir bah, Typiquement, dans exemple. une euh, PME où là, on, en ce moment, on propose d'investir sous forme d'obligation, euh, c'est Velcorex. Il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, euh, on est l'un des plus grands producteurs de lin en France, sauf que toute notre production, 90%, <coughs> va être transformée euh, en, en Chine mm -hmm. et ensuite revendue, euh, et, et, et revendue en Europe. Et là, c'est l'une des usines historiques. c'est une catastrophe. C'est une catastrophe écologiquement. Et même en termes d'emploi et de savoir-faire, on a complètement... Ouais, délocalisée. Et Valcoré, une société qui a plus de 100 ans et qui a ses savoir-faire de tissage euh, et de transformation du lin. Et donc voilà. eux, c'est une entreprise alsacienne qui existe depuis 100 ans, qui a eu des reprises, etc., qui fait plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui propose du coup d'avoir un financement sous forme de dette aux citoyens à travers l'État. D'accord. Donc je prête 1000 euros à cette société sur euh, 5 ans, euh, 8 ans. Exactement. Et puis à la fin, je récupérerai euh, ces 1000 euros plus, évidemment un pourcentage, euh, etc. Ça peut être intéressant financièrement aussi, là tout à fait, on est vraiment dans ce cette, dans cette, dans cette double, oui, oui. double objectif d'avoir un impact social-sociétal. Mmh. Et aussi, euh, c'est -ce plutôt pas... que de laisser ces économies dormir à la banque ou les mettre euh, dans des projets qu'on ne maîtrise pas du tout, au moins, euh, là, on leur donne un sens, comme vous dites. Est-ce que vous mesurez le risque quand même aussi Parce que ça m'intéresse, mais malgré tout, je n'ai pas envie de mettre mon argent n'importe où. Euh, voilà, Est-ce que vous mesurez le risque Bien sûr. Euh, donc, dans, dans les trois actifs, on propose l'action au début dans des jeunes de C'est là où c'est le plus risqué. Les PME matures qui ont déjà atteint l'équilibre, qui ont généralement plus de 5-10 ans d'ancienneté, voire plus. Typiquement, on a financé l'UCPA, qui est une structure assez connue, un peu plus grand public, euh, où là, il y a un risque un peu plus mesuré. Et le troisième actif, ce sont dans, des, dans, dans de l'immobilier, dans des foncières immobilières qui achètent du foncier pour le transformer souvent en logement très social, pour des personnes en situation de très grande précarité, ou pour euh, notamment des, aides, enfin, de, de, des personnes qui sont en situation de précarité euh, ou en, en situation de handicap. Pour les aider à maintenir, de rester à domicile. Et donc là, c'est un investissement dans le foncier où il y a un risque beaucoup moindre, parce que c'est un investissement dans la pierre. D'accord. Donc avec une rentabilité moindre, j'imagine. Avec une rentabilité aussi. moindre. Parce qu'il faut savoir, que nous, on intervient dans le non-côté. Donc d'un point de vue global de l'épargne, on reste quand même l'actif, l'un des actifs, l'un des investissements les plus risqués. Parce qu'il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas de marché coté. Voilà. Donc on reste sur. Nous, ce qu'on recommande aux investisseurs, c'est de ne pas investir plus de 10% de épargne avec co. Euh, d'un point de vue risque. Il y a du rônement potentiel, mais le, le, la grande valeur ajoutée qu'on apporte, c'est que c'est de la finance en circuit court, en direct, le côté d'impact, le côté de transparence, et ce sentiment d'avoir donné du sens à son épargne. Oui, c'est ça. Est ça. Que, comment est-ce que vous avez eu l'idée de cette... Euh, quel est votre parcours à vous et à votre cofondatrice euh, Avec Eva, on a lancé ça en, en, en, en temps très, assez jeune, hein, post-étude. Euh, on a eu des expériences euh, dans le monde de, de, de, des associations, également dans les institutions financières. Euh, et on a voulu un peu euh, voilà, trouver euh, le bon chemin entre euh, Vous finance. avez dans la finance. Vous on avez a travaillé dans des grandes institutions euh, financières. Mmh. Mmh. Euh, et ce qui nous a montré aussi qu'on avait besoin un peu de rechanger, euh, enfin, de challenger un peu le, le, le système. essayer c'est de euh, bah, créer ce, mmh. ce, cette transparence dans, dans, dans, dans ce secteur-là. Parce qu'il y a une vraie demande des épargnants. Il faut savoir que quand même l'épargne, c'est euh, le moteur, le cerveau de l'économie. Donc bien si bien on ne change pas euh, la finance, on n'arrivera pas changé l'économie. Lita.co, merci beaucoup Julien. Merci. Ouais.